La Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870 après la défaite militaire contre l'Allemagne. Elle connaît plusieurs années d'incertitude. Même très brève, l'expérience de la Commune a marqué la France par l'audace des réformes proposées, mais c'est une guerre civile destructrice et meurtrière, du moins à Paris, avec une répression impitoyable des communards par les Versaillais. Après 1875, les royalistes sont divisés et les républicains remportent les élections. La constitution est votée, et la Troisième République définitivement fondée. La République adopte des symboles qui rappellent la Révolution française. Le 14 juillet devient la fête nationale, la Marseillaise est proclamée hymne national et les statues de Marianne ornent désormais les mairies et les places publiques. Les Républicains installent une démocratie en France. Les principales libertés sont rétablies comme la liberté d'expression, la liberté de réunion, et même élargies avec l'introduction de la liberté syndicale en 1884. Grâce aux lois de Jules Ferry, 1881-1882, l'enseignement primaire devient obligatoire. Il est rendu gratuit et laïque dans les écoles publiques, il n'y a donc pas d'enseignement religieux. L'école permet ainsi le renforcement du sentiment républicain de la population. Les républicains progressent à chaque élection et la république s'enracine dans l'esprit des français. À la fin du 19e siècle, l'affaire Dreyfus divise la France et, à la suite de cela, les républicains radicaux remportent les élections et renforcent la République en prenant des mesures politiques et sociales énergées. Les républicains sont partisans de la laïcité. La loi de 1905 dispose que désormais, les membres du clergé ne sont plus payés par l'État, qui ne s'occupe plus également de nommer les évêques. Les républicains radicaux et anticléricaux ont fait voter cette loi, car ils considéraient que la liberté de croyance devait être respectée, mais que l'État devait être neutre vis-à-vis -vis des religions.